C'est un vrai constat qui s'appuie sur le fait que d'abord le niveau de formation des sages-femmes s'est renforcé. Il y a eu ce qu'on appelle des délégations de tâches, des délégations de tâches des médecins, des gynécos qui ont donné à des sages-femmes de nouvelles responsabilités. Et puis il faut dire les choses il y a de moins en moins d'obstétriciens, il y a de moins en moins de gynéco. Donc en fait, les sages-femmes sont en première ligne. Donc euh, la protection maternelle et infantile, la PMI dont vous parliez tout à l'heure, l'accueil des mamans, les... maintenant les maisons de naissance, parce qu'on voit que dans les petites villes, je vois par exemple chez moi à Châteaudun, il y avait une maternité. Malheureusement, il y avait 400. Naissances par an. Alors on estime qu'on peut pas garantir toujours la sécurité s'il y a que 400 naissances. C'est tout un débat qui est pas facile pour un territoire. Imaginez qu'on ferme une, une maternité dans un territoire quelque part. C'est un peu l'abandon de la vie qui se passe. Donc heureusement on a réussi à monter une maison de naissance et, et les sages-femmes jouent un rôle absolument primordial. La maison de naissance est substituée à la, ma à la maternité à Châteaudun. Vous connaissez bien, vous venez d'évoquer, qui a fermé la maternité. Absolument. Mais c'est une, une immense douleur, une incompréhension. Donc au moins pour les sages-femmes n'ayant pas de pathologie, donc aucun caractère de, de risque ni pour elle ni pour l'enfant. Je ne jamais oublier qu'il y a le risque pour l'enfant, mais il peut y avoir le risque pour la maman. Et donc ça permet, me semble-t-il, d'avoir la possibilité d'accoucher, enfin du moins d'être suivi pendant toute la grossesse et après l'accouchement se passe dans un centre hospitalier dans lequel il y a une maternité de niveau 2 ou de niveau 3. Le de la femme avec un élément. Oui. Il ne faut jamais oublier. C'est la sécurité de la femme et de l'enfant. Oui. Parce que, euh, moi, je suis ouvert à toutes les solutions. Je pense vous ne me dirait pas le contraire, mais le jour où on a... Euh, une hémorragie à la naissance et qui fait qu'on est à 70 km de l'hôpital central pour lequel il y a la transfusion à faire, il y a un petit sujet qui se pose. La liberté et le choix doivent être essentiels. Mais dès qu'il y a le moindre risque, on peut voir qu'en matière de biologie, par exemple, il faut voir le nombre d'investigations qu'on fait qu'on ne faisait pas il y a 10 ou 20 ans ou 30 ans. On a énormément progressé. Et donc, il faut bien comprendre, cet accompagnement personnalisé, parce qu'on a classé les maternités dans différents niveaux. Ça, c'est un classement qui date de quelques années, qui fait qu'on a dit, mais attendez, non, euh, non, il faut maintenant être habitué. S'il y a un accouchement par jour, il n'y aura pas une maîtrise parfaite de l'ensemble des praticiens, ce qu'on a entendu beaucoup, hein, beaucoup de colloques en la matière. Et donc, euh, il faut trouver le bon équilibre du, du choix de, de la future maman. Et une fois de plus, moi, je le dis en tant que professionnel de santé, il faut vraiment assurer cette sécurité. J'ai des souvenirs assez douloureux au fond de moi-même, de maman qui avait perdu un enfant. Oui, je me suis passé par Nick en Finlande quand j'ai fait mon internat en partie. Donc quand vous êtes à la en déca... enfin malade, vous savez ce que c'est que la sécurité de l'enfant, l'arrêt ré... la à Néonat, vous avez vraiment la meilleure, prise en... euh, la meilleure prise en charge de tous les enfants pour lesquels il y a une difficulté particulière. Mais après, c'est cette palette qu'il faut présenter puis Les sage-femmes ont une nouvelle activité qu'on leur a confiée, au-delà de ce que je disais tout à l'heure euh, sur la l'approche des maladies sexuellement transmissibles. Les sages femmes qui font 95 du travail, il faut dire les choses. Ça n'était pas le cas il y a 15 ans, parce qu'on a plus une fois de plus, on a quasiment plus de gynéco en ville, On a un problème d'accès aux soins généralisé, même si on a eu moins de naissances, parce que, que c'est un peu plus de 720 000 naissances en 2022, donc cette belle natalité. Donc on pourra continuer à former plus encore euh, naturellement des sages femmes tout en sachant enfin que euh, euh, sur le nombre de, de temps travaillé, il y a des choix différents, des femmes qui sont chasse femmes qui se travaillent trois jours, deux jours et demi. Il faut respecter aussi ce mode d'organisation, un mode d'organisation qu'on voit pour les médecins, qu'on voit pour les infirmiers, qu'on voit pour l'ensemble des professionnels de santé, qui n'était pas un choix qu'on voyait tout le temps auparavant. Et que, naturellement, en fait, plus que le nombre, je le dis souvent quand je parle d'accès aux soins, c'est le nombre d'heures Médical disponible. C'est ça, vraiment, la, la véritable approche. Ça vous fait réagir que, Je parlé de. Oui, Moi, mais non, mais ce, ce n'est pas un accident ce médical. Non, ce n'est si si pas l'hémorragie. Si c'est un accident médical, non, on, pas cas, que on, ça. Parle on parle de, de santé psychique des femmes. Oui, on parle de santé. parce suicide, ce n'est pas pareil. C'est pas... oui, oui, mais si on fait une prééclampsie, si, si on est à facteur de risque de faire une prééclampsie, on n'est pas suivi en maison de naissance. On ne fait pas un accouchement à domicile. Oui, mais vous savez, Et quand c'est au dernier moment, l'hémorragie la délivrance, euh, ça existe toujours, mais ce n'est plus du tout la première cause de mentalité pour les femmes en France, aujourd'hui. Moi, je je euh, c'est pour ça qu'il faut trouver toujours le très bon équilibre. Nous, on a eu, par exemple, trois accouchements au bord de la nationale et, en, simplement, quelques années. Donc, euh, heureusement qu'on a eu beaucoup de chance à chaque fois, ça s'est plutôt bien terminé. Peut-être qu peut... parce que vous n'avez plus de maternité. <rire> voilà. Est-ce qu'on peut ah, oui, parler mais, ah, mais... Vous savez, sur la classification, il semble avoir eu quelques publications, et même des sages-femmes demandaient qu'il y avait une classification des maternités. Et, hein, de oui. Les sages-femmes de la PMI. la PMI. Alors, je voulais donc, donc, expliquer ce que c'est des, des sages-femmes qui sont rattachés aux conseils départementaux. Donc, en fait, l'État ne peut pas décider pour les conseils départementaux. Donc, vous avez raison, madame. Euh, il faut trouver une, une, un système de revalorisation, comme le médico-social. Bien sûr. Au sens large du terme, d'ailleurs, vous avez pu voir qu'avec le groupe parlementaire dont je fais partie la semaine dernière, nous avons interpellé le gouvernement sur ces oubliés du Ségur. Non, mais je crois peut-être un mot, euh, c'est la revalorisation de l'ensemble de ces professions qu'il faut faire. Et celle-là en particulier. Mais, mais pardonnez-moi, mais les infirmières, vous savez combien elles gagnent. Enfin, on ne va pas se raconter une histoire. Ça, on vous parle beaucoup actuellement d'un mot qui commence à entrer dans la tête des Français Et IPA, infirmière de pratique avancée, donc à son bac plus 5. Une IPA à l'hôpital, elle gagne 50 euros de plus que celle qui n'est pas IPA, alors qu'elle s'est formée deux ans en plus. On a un sujet de revalorisation des professionnels de santé comme D'ailleurs, les généralistes, hein, la consultation à 25 euros, enfin, on peut dire ce qu'on veut, mais comparons un peu ce qui se passe avec les pays qui nous entourent. On a un sujet de rémunération et d'attractivité. Et là, vous avez raison, ce qu'on ne constate pas que pour les sages-femmes, c'est vrai en médecine, beaucoup, c'est vrai pour les infirmières, il y a des abandons de carrière, mais, mais c'est aussi, il euh, faut dire que c'est un nouveau mode de, de génération dans lequel nous sommes où on ne fait plus une profession pendant 40-45 ans. Il y a des gens qui changent aussi de métier, mais c'est très triste parce que ces métiers du soin sont quand même des métiers absolument merveilleux et dans lesquels il y a la dimension humaine en plus. Alors, je vous laisse qui répondre. Sont présents sur le territoire. Philippe Bugier, vous souhaiteriez ajouter Oui, voyez-moi les sages-femmes, euh, ma petite ville de Châteaudun, je vois une montée en puissance considérable de la part des, des sages-femmes qui ont pris en charge, on peut le dire, la, la santé des femmes depuis quelques années. Elles le font, euh, je crois, de, de façon assez qualitative. Je suis un peu dubitatif sur une chose, c'est le fait toujours d'avoir des années de formation complémentaire. Je vais vous dire, on passe de 5 à 6... Vous savez, les médecins sont passés de 7 à 9. Et on parle d'une dixième année. Ouais, ouais, je pense que la formation, moi, pour moi, c'est tout le long de la vie. Mmh. Et je suis plutôt favorable à ce que, qui d'ailleurs s'arrête de se former au bout de 7-8 ans Personne. Quand vous avez un métier, 10 ans plus tard, est vous êtes complètement obsolète. La formation continue. Oui. Et donc, moi, je trouve que euh, je ne suis pas persuadé que, vous voyez, on verra au final si cette sixième année rapporte quelque chose en termes d'attractivité. Je n'en suis absolument pas convaincu. En tout cas, en médecine, on a les résultats. On y est passé déjà de 7 à 9, la dixième arrive, en spécialité on est à 11, 12. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans la vie active à 30 ans, 32 ans. C'est très compliqué déjà, les médecins s'installent très peu. 1 sur 10 s'installent en libéral. Et je pense que les sages-femmes, on va avoir la même hémorragie. Votre propos appelle deux réponses de ma part. La première, sur la formation médicale continue, c'est extrêmement intéressant. Ce Vous ciblez celle-ci, les sages-femmes n'y ont pas accès, puisque, notamment quand elles exercent à l'hôpital, puisqu'elles sont considérées comme paramédicaux. Elles n'ont pas accès à la formation médicale continue. Pour autant, elles y sont pleinement sensibles et elles en sont conscientes. Le deuxième élément, c'est que la sixième année n'a pas comme objectif de créer une attractivité. La sixième année, elle est déjà là pour lisser le processus de formation. Il y a 1200 heures de formation de plus en maïotique comparées aux mêmes années en médecine, en odontologie, en pharmacie. 1200 heures de plus en enseignement théorique et clinique, les étudiants d'ailleurs l'ont dit, hein, ils l'ont écrit, 2018, études bien-être, 70% des étudiants sages-femmes ne vont pas bien, et donc un des objectifs, c'est -ce de vous lisser... Donc est-ce que auront mieux avec une 6 année en plus bah, En tout cas, elles, elles auront au moins un volume d'enseignement théorique et clinique qui sera plus lissé. Je me permets de vous dire ça, parce que je connais un peu les études médicales longues, moi je suis passé par là, où il y a quatre certificats, c'était Bac plus 10, à l'époque, il y a quelques années, hein. bon... Euh, non, au terme, je vois souvent les, les fédérations d'internes, je les rencontre. Ce qu'ils veulent, c'est des fils de sécurité à un moment ou à un autre. Donc, je préférerais qu'on trouve, on a des moyens modernes de formation absolument extraordinaire. Alors vous avez raison sur la notion de paramédical, mais dans un hôpital, enfin, je connais ça dans les hôpitaux parisiens, on est capable d'avoir des, des modules de formation qui, fassent, qui proposent à chacun, il me semble-t-il, de se former après tout au long de leur vie professionnelle. Il euh, faut faire attention au rallongement. Le rallongement, souvent, est signe de découragement. On, Alors on je voudrais hein, contextualiser. On, on rappelle que vous avez cet échange parce que justement une proposition de loi vient d'être euh, votée par le Parlement prévoyant une année supplémentaire, oui, oui, autrement une et sixième avec des délégations en plus de responsabilités qui sont de sages-femmes Ça, ça c'est parfait, ça va très très bien. Sur la formation, mais, mais on garde. Mais sur la formation, tant initiale que continue, qu'on qu peut. Philippe Vigier, l'accouchement à domicile. Vous euh... êtes pour, vous êtes contre. Et ce ah sera la fin. Vous aurez le mot de la fin d'ailleurs. Oui, mais moi je suis contre rien. Comme vous dites en Angleterre, je connais bien le système de santé en Angleterre. Parfait, mais oui. Vous connaissez la prise en charge en Angleterre. C'est la médecine de riche. Il faut qu'on dise les choses très clairement. Vous avez une angie dans l'Angleterre, on vous demande 500 livres. Voilà. Vous ne choisissez pas votre médecin, c'est un médecin de quartier. On parle de libre choix. Donc, en fait, c'est pas du tout envisageable parce que, en France, moi, je suis pour qu'on trouve des solutions, mais j'ai pas du tout de blocage ni intellectuel, ni rien. Il y a un sujet, c'est la responsabilité civile. On a un deuxième sujet, parce qu'on peut accoucher la nuit, hein, par définition, on peut accoucher à tout moment. Il y a problème de disponibilité des professionnels de santé. Donc, euh, il y a 24 heures dans une journée, donc 3 fois 8, comment on fait. Donc euh, qu'il faille réfléchir à toute piste, bien sûr. Mais euh, qu'on fasse toujours un peu attention aux effets d'annonce qu'on peut faire si d'ailleurs on n'est pas en capacité de les mettre en place. Si jamais un jour il y a une part euh, du financement qui est à charge des familles, ça sera quelque chose à reconsidérer. Mais je ne suis pas persuadé qu'en France, ce soit quelque chose qui soit très facile à faire.